euh, je le développerais encore plus, ça serait plus efficace. Euh, alors que là, bah, il faut manger, donc il faut, faut, faut, faut, faut, faut faire des films plus alimentaires, plus des commandes. Bah, je dirais de ne pas hésiter à se mettre en action, euh, à vivre ses rêves et à rester pugnace. On peut tous, entre guillemets, hacker le système et s'approprier une technologie et, et, et créer de la valeur euh,